Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc, Nous allons commencer par passer le nettoyant Afin de désinfecter ses mains On passe bien avec un carré de cellulose Afin d'enlever toutes les poussières et les corps gras On va à présent s'occuper des cuticules On va bien passer sur le contour avec l'embout donc avec un, une rotation donc pas trop élevée entre 17 et 20 000 tours. Je vous enseigne d'ailleurs comment faire une bonne préparation des cuticules dans la formation offerte. On choisit ensuite la capsule américaine qui correspond bien la taille. On va dépolir l'intérieur de la capsule sur toute la longueur idéalement afin que le produit adhère bien. On peut retirer l'excès de cuticules si nécessaire. Et on va passer à la base clear je l'applique au pinceau plutôt pour avoir une couche plutôt fine je passe bien sur les côtés attention à ne pas avoir de surépaisseur on la catalyse pendant deux minutes on vient à présent tremper le pinceau dans le liquide afin d'appliquer l'acrygel donc là je vais essayer de former une reverse directement qui, so qui soit plutôt jolie en fait euh, pour que je n'ai pas besoin de la retravailler ensuite, donc là je vérifie je vois qu'il manque un petit peu donc de, voilà, sur le côté il manquait un peu de produit donc je retire encore un petit peu ma matière, je la rectifie encore un petit peu sur les côtés afin que la forme soit tout de suite parfaite comme ça on n'aura plus besoin de relimer et quand ça me va je viens positionner ma capsule et je vais venir la pousser en direction de la cuticule, une fois que c'est fait il y a souvent un petit excès de produit qui ressort donc on n'hésite pas à venir reprendre tout ça avec le pinceau, on catalyse et là la capsule va rester en place donc c'est pas le système des capsules euh, donc qui se décrochent comme les popites. là c'est une capsule qui va rester sur l'angle je la mets en forme donc je, je, je lui donne une forme un peu plus en amande et je viens dépolir la surface je passe à présent donc le cleaner sous le bord libre et au dessus et je viens rectifier un petit peu mon bourrelet et éventuellement la forme si nécessaire là il n'y avait pas grand chose à faire j'ai fait également de la mousse, alors tout simplement hein, avec du, du produit vaisselle et un peu d'eau. Et je viens appliquer donc ma finition. Alors pourquoi une finition tout simplement Parce qu'elle est vraiment euh, très fluide. Et donc du coup mes bulles vont être vraiment vraiment euh, eh bien, bien incrustées. Tandis que si j'avais utilisé un gel plus épais, eh bien le résultat aurait été moins voyant. Vu que je veux quand même avoir quelque chose de très solide, je vais utiliser le, un gel transparent afin de pouvoir vraiment solidifier ma pose. Je viens le retravailler un petit peu Donc, au niveau des cuticules, mais de toute façon, je viendrai euh, remettre un coup de lime par-dessus. Donc même si c'est pas parfait, il n'y a pas de souci. Ce jour-là, il faisait très très froid. Il faut savoir que quand il fait froid, le gel se travaille moins bien. Euh, il est un peu plus solide et donc du coup il peut marquer un petit peu plus donc euh, voilà suivant la température de la pièce et eh bien euh, vos, vos gels couleront plus ou moins là c'est le futur magic gel clear donc, qui sortira très prochainement il est vraiment super ce gel donc là encore une fois je le catalyse alors j'utilise cette lampe euh, qui n'est pas comme une lampe classique qui est bien pratique en fait euh, justement pour filmer je Passe le cleaner sur toute la surface pour enlever le film de dispersion et je passe donc avec mon papier anti-c, donc mon carré de cellulose afin d'enlever le film de dispersion. À présent, je reprends un petit peu le limage et vous voyez qu'en appliquant en fait le gel par-dessus, mes bulles restent vraiment très visibles. Là, je reprends un petit peu mes côtés, ma cuticule avec une lime à grains plutôt fin. Là, je suis sur du 180. L'objectif voilà, n'est pas d'enlever de la matière, c'est juste rectifier très légèrement. Je passe avec le bloc polissoir pour justement affiner encore un petit peu le grain. Et là j'ai appliqué ma finition shiny et malheureusement j'ai oublié de filmer, ça n'a pas filmé, donc désolé Mais voilà donc le résultat final, on voit bien les petites bulles sur l'avant, en vrai c'est encore plus flagrant. Donc voilà si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce en l'air. Je vous rappelle que vous avez accès à une formation 100% gratuite durant 7 jours. Donc n'hésitez pas à en profiter, le lien est juste sous la vidéo. A très bientôt